Ouh. Je prends quelques secondes pour réfléchir. <rire> ce serait peut-être de, de simplifier quelques règles et justement éviter qu'elles changent <rire> tous les saisons. Bonjour à tous, moi c'est Caroline Droin, joueuse de l'équipe de France de rugby à 15 qui évolue au poste de mi d'ouverture. Ce serait surtout que lorsqu'on qu dit qu'on qu pratique ce, ce sport, ça devienne totalement une banalité pour, pour une fille et pour une femme. On ne me dise pas mais c'est pas réservé aux hommes ce sport. <rire> J'espère que les stades continueront à, à se remplir, comme c'est le cas déjà. Je pense que par nos résultats, on fera que, que ce sport se, se développera encore plus. Ouf, ouf. Je prends quelques secondes pour réfléchir. <rire> ce serait peut-être de, de simplifier quelques règles et justement éviter qu'elles changent <rire> toutes les saisons. Allez, je vais partir sur la règle des, des hors-jeux après, après un jeu au pied. C'est vrai que ça reste un sport de combat, mais je pense que la particularité sur le vies féminin, c'est qu'on garde cette envie d'éviter à tout prix l'adversaire, parce que le jeu est plus beau comme ça, qu'on joue avec nos qualités de femmes, et je pense que c'est plus joli et plus propre à voir quand il y a des femmes qui rentrent dans des espaces plutôt qu'ils vont dans l'affrontement direct. Ça passera notamment par euh, la professionnalisation dans nos clubs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est totalement amatrice. On est un des seuls derniers sports collectifs qui, euh, pourtant, joue au plus haut niveau national, mais qui est euh, à ce jour pas rémunéré, en tout cas dans nos clubs. Et je pense que c'est vraiment la nette avancée dans, dans ce sport qu'il qui y aura dans les prochaines saisons, je le souhaite. J'espère que ce sera euh, tout, toujours et encore euh, ces Anglaises, parce que historiquement, il y a un passé commun. au moi, les, les deux grosses nations encore dans cinq ans, mais j'espère euh, que ce sera encore le 15 de la Rose de continuer forcément, de, de se régaler euh, dans son école de rugby. Si elle a la chance de se confronter à des garçons, de montrer son plein potentiel. Son rêve ultime et, et de un jour porter le maillot bleu. C'est vraiment le plus grand mal que je lui souhaite parce que ça fait vivre des choses extraordinaires. On vous donne tous rendez-vous forcément cet automne pour nous suivre et, et nous soutenir depuis la France.